Ils n'ont pas les mêmes couleurs de feu en Pologne, je crois. Faut pas les en vouloir. Salut tout le monde, dites-moi comment ça va. Direction le boulot, sans événement particulier au préalable. Euh, demain kiné. Ah, et dimanche, on retourne bosser au Zénith mes amis, après plus d'un mois de disette. Euh, Jackson Wong, ce week-end. Ça va être plutôt cool. là Travail, travail pour aujourd'hui. Ça a l'air méga pollué. Hein. Impression On a l'impression qu'on roule dans un nuage. C'est chelou que les feuilles soient rouges maintenant. Avant tu faisais la venue d'une traite, ils ont dû les dérégler. plus chargé aujourd'hui que ces derniers jours là mais qu'on est mercredi ouais, les gens partent un peu plus tôt surtout moi qui suis un peu en retard beaucoup même carrément et une heure plus tard qu'hier donc euh, en vrai c'est pas comparable oh le forceur coursier là donc on savoir à vivre Bon bah écoutez, c'était une phase aller euh, Plutôt chargée mais ordonnée Donc rapide Voilà, on s'en sort bien Souhaitez-moi bonne chance et on rentre Et ben Janvier c'est l'hiver hein. On avait un petit faux espoir Il euh, y a plusieurs semaines là, Avec un, un mois de janvier à 15 degrés Et bah ben, c'est plus le cas là je vais me foutre en l'air. Oh putain, j'ai fait taper le poteau, je suis un gros con. On va aller chercher de l'essence, comme ça on est débarrassé. Il me reste deux bars, je peux rentrer directement à la maison. Ouais, tranquille. Je suis exténué. Je ne sais pas quoi vous raconter, je n'ai rien à vous dire. Sortez de ma chambre j'ai une nouvelle cagoule, là en ce moment même, qui est plus courte, je l'aime pas trop Je l'aime pas trop, elle est plus courte que l'autre donc j'arrive pas à mettre euh, tous mes cheveux dedans Parce que je suis une princesse alors j'ai les cheveux longs L'encolure Le... est plus serrée donc j'ai du mal à passer ma grosse tête et, euh, et là elle me tombe à moitié au milieu des yeux, je vois pas du tout je roule Voilà, et tant pis pour l'essence, on va sortir des maintenant il me reste deux barres, j'ai vraiment la flemme Voilà, j'ai envie d'aller me mettre devant Canal+, qui est un média d'avenir Et de commencer ma nuit on verra ça lundi, puisqu'on a assez pour demain. Alors ça, bon, je peux m'étendre sur le sujet, mais dans la catégorie des succès inexplicables, bonne position. Bah si, c'est ouvert, faisant cette fermée, là. Ou alors, fake news Bon bah ben c'est la fin de la vidéo, merci tout le monde, autant on a eu, on a eu, pas eu les feux qui s'alignaient, autant hein, on a euh, la Green Line. Merci d'être resté jusque là, à demain pour le dernier trajet de la semaine, non dimanche on va au, au zénith mais bon, c'est euh, une autre carrière professionnelle. Voilà, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, je sais pas où vous en êtes, à demain.